J'ai passé commande sur SHEIN parce que j'ai trouvé plein plein de vêtements qui tombaient pile dans le style coréen. D'ailleurs justement ils ont une collection qui s'appelle DAISY qui est à mon avis très très inspirée de la mode coréenne, c'est pour ça que j'ai pris pas mal de pièces de cette collection. Et puis attention vous allez être de moi mais j'ai rien pris de noir. Voilà. Il y a juste un accessoire qui est noir mais les accessoires ça compte pas, on est d'accord. Moi c'est Laura et mon but ici c'est de t'aider à trouver ton style en t'inspirant de la pop culture coréenne. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et on a fait un petit switch d'endroit parce que j'ai encore essayé aucun des vêtements que j'ai pris sur SHEIN. Donc je suis là en style je traîne à la maison, mais c'est pas grave, ça ira très bien. Je tiens quand même à noter un truc, bon ça faisait longtemps que j'avais pas commandé sur SHEIN. Mais ce sont quand même pas mal améliorés niveau packaging, dans le sens où maintenant tout est dans une petite pochette. Donc ça c'est de Daisy et c'est donc une blue franchement la matière elle est pas mal, hein. ah oui et voilà justement c'était une blouse avec des ouvertures sur les côtés, les boutons ça tient, les trous pour les boutons sont déjà faits ce qui n'est pas le cas pour tous les vêtements en général ils laissent faire les trous, bon déjà ce qu'on peut dire c'est que les manches c'est bon, c'est genre pas trop court donc ça c'est plutôt bien, la qualité euh, franchement elle est bien, hein. alors clairement on est sur une chemise qui est oversize hein. Et j'ai fait une vidéo sur comment porter la Versace. Si jamais je te mettrai aussi en lien. Alors mais à part qu'elle est un peu toute froissée, je trouve que le col avec le détail des épaules, ça donne tellement bien, c'est pas une chemise toute simple, ça donne un truc un peu edgy, un peu intéressant le en fait d'avoir les cutouts sur les épaules, franchement j'aime trop, et c'est bleu donc ça me fait un truc de couleur dans mon armoire, 10 sur 10, clairement j'adore. Ensuite j'ai pris un t-shirt qui me faisait vraiment penser à Gucci, alors mon but n'étant pas d'avoir du faux Gucci ou quoi, hein. mais en fait je trouve que les imprimés me faisaient penser à ça, alors ce que je vois déjà rien que là, c'est que c'est une matière que j'aime pas trop, mais on va voir porter. La coupe elle est nickel, mais c'est censé être donc un crop top et ça se finit vraiment pour moi au bon endroit là où un crop top doit se finir donc ça c'est vraiment bien. Ensuite, la matière que j'aime pas, effectivement, c'est pas le genre de matière que j'aime, c'est un peu cette matière un peu ouais, pour bon, moi c'est une matière pâte mais elle est un peu plus fluide, donc ça fait moins cet effet que, que j'aime pas mais niveau couleur, niveau motif, j'aime bien je pense que je peux clairement passer au dessus de cette matière là parce que tout le reste est vraiment bien ça donne trop bien en fait, c'est exactement le genre de haut que j'aime trop le design qui est un peu original si quelqu'un a une remarque sur le fait que j'ai pris que des trucs violets c'est maintenant qu'il faut la faire hein. j'ai pris un short et un t-shirt les deux violets. Je me suis aventurée dans les bas. Ce que je fais absolument jamais par rapport à tout ce qui est sur internet. Parce que j'ai une taille très fine avec des hanches très larges. Et c'est la cata. Toujours à chaque fois que je commande, ça me va jamais. Là, je me suis dit ok, qui ne tente rien n'a rien. Je vais essayer. Je l'ai pris en M qui est ma taille normale. Bon, déjà, la matière, je la trouve très très agréable. Soit c'est un gros fait, soit ça passe. Ouais, voilà. J'ai l'impression que ça va hein. niveau de taille, ça me sert pas. C'est la seule chose qui est importante c'est que ça ne me serre pas, c'est vraiment hein, le truc que je supporte pas, c'est quand ça serre le ventre, là ça ne le fait pas donc je suis trop contente enfin, ce que je vais faire c'est que j'ai le haut qui est un peu dans ces mêmes tons de violet et ce haut là il m'avait avait quand je l'ai vu je me suis dit ok non ça me fait penser énormément au style K-pop, au style mode coréenne, par les couleurs, en plus c'est un tie-dye, il y a une petite inscription en cercle, ça m'a vraiment fait penser, je me suis dit ah non mais en fait cette collection Daisy ça fait vraiment style coréen. La matière c'est un t-shirt épais et ouais il est cute et j'ai pris en S il est trop cute. Même si en général d'habitude je préfère ceux qui sont en col en V, je trouve que ça donne mieux par rapport à ma, à ma non poitrine, on va dire ça la met un petit peu plus en, en valeur. et Généralement aussi toutes les petites poitrines avec un col en V ça donne beaucoup mieux, ça met en valeur le peu qu'il y a. Mais mine de rien je le trouve quand même plutôt cool et je pense que ça peut aller avec plein de choses genre un, un pantalon noir ou alors un, un short en jeans, oversize, n'importe du coup je pensais pouvoir faire un ensemble violet sur violet avec un blazer, une veste ou n'importe quoi, avec un t-shirt, mais voilà je me suis rendu compte que c'était pas du tout les mêmes teintes, donc ça je te laisser passer. Cette collection Daisy, je te la conseille à 100%, parce que pour le moment j'ai rien eu de négatif du tout, elle est vraiment trop bien, je pense que c'est un hyper bon endroit pour se procurer des vêtements qui font style coréen, qui sont colorés, cette pièce là elle vient pas de la collection Daisy mais je cherchais un blazer qui soit coloré et qui soit court pour des looks et on va voir tout ça, alors déjà je trouve que la qualité n'a absolument rien à voir avec les vêtements précédents, c'est pas la catastrophe mais ça fait très léger par rapport aux vêtements d'avant voir ce que ça donne. Déjà on voit aussi les manches qu'elles sont un, un poil courtes. Bon moi je les trouve quand même toujours comme ça donc c'est pas trop grave mais on voit que là la qualité il y a un petit coup de différence quand même. J'ai pas l'impression d'avoir le bon bas pour vraiment lui rendre justice. On voit qu'il se froisse extrêmement vite, on voit qu'il ben, il a pas mal de plis etc. Donc la matière est très très légère, ça n'a rien à voir avec toutes les pièces d'avant. Il est très beau, la couleur est très belle, la coupe j'aime beaucoup, je suis juste un poil déçu par rapport à ça matière. Les épaulettes, je les trouve plutôt pas mal. Elles sont pas trop roses, donc elles sont bien taillées, au moins ça. Là, c'est pas trop le, le look parfait pour ce blazer-là. Ça ressemble à pas trop grand chose, mais je suis sûre que j'arriverai à faire un petit look assez cool avec ça. Bon, alors, histoire de voir si c'est vraiment que la collection Daisy qui est vraiment incroyable. J'ai une autre pièce qui ne vient pas de cette collection-là. J'avais vraiment envie d'une veste en jeans, mais j'ai que des vestes en jeans bleues. Et là, j'ai vu... Une violette et je me suis dit, toi et moi on est fait l'une pour l'autre. En regardant comme ça, la qualité m'a l'air vraiment pas mal. Elle n'est pas trop dure, elle est quand même assez flexible, donc ça c'est vraiment bien. Les boutons sont bien là, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de petits boutons qui a envie de se faire la malle. Franchement, ça m'a l'air assez prometteur. J'ai remis le short parce que j'ai un tout petit peu l'impression que c'est plus ou moins les mêmes teintes. Donc à la limite, ça peut le faire pour un look ton sur ton. C'est très rare de trouver une veste en jeans qui est aussi souple que ça, qui est aussi confortable à porter. Je pense que ça va devenir ma veste en jeans préférée. Elle est vraiment incroyable. J'ai vraiment vraiment hâte de pouvoir la porter pendant cet été. C'est dommage que tu puisses pas aussi essayer, mais elle est d'un confortable et d'une qualité et tout. Là, franchement... Je, je suis vraiment pas déçue genre 10 sur 10 aussi la seule chose noire que j'ai prise c'est ça c'est un accessoire, normalement c'est chez les hommes ce sont, euh, comment on appelle ça il y a d'énormes chances que si t'étais un enfant tu en avais, ou alors ton frère ou ton cousin ou j'en sais rien qui en avait et ensuite c'est plutôt les hommes qui en partent mais j'ai trouvé que ça pouvait faire, ça pouvait énormément jouer dans un look K pop. donc ce sont très simplement euh, des... des je sais plus comment ça s'appelle qui sont à la base pour euh, ben, retenir ton pantalon, quoi en gros tu viens clipser comme ça et euh, ça donne un style cool. Alors là, je pense que ça donne tout sauf cool. Faut que ça peut aller, ça peut pas encore le faire. C'est un accessoire qu'on voit très souvent dans les clips de K-pop, pas mal chez les hommes, mais aussi des fois chez les femmes. Des fois, Alors ce que, ce que je voulais à la base, c'était vraiment d'avoir des grandes, que les bretelles soient beaucoup plus grandes et qu'il y ait des inscriptions un peu graphiques et tout machin. J'ai pas trouvé, je vais me trouver sur YesStyle, je les commanderai. Et je pense que ça peut vraiment extrêmement bien donner. Enfin, je sais pas, mais même si t'as une tenue, si t'as un pantalon noir, un bustier un peu dentelle noire et ça, ça, avec ensuite un petit blazer ou n'importe quoi. J'imagine déjà ça, ça fait tellement beau et je trouve que ça tellement triste que je ne ressorte pas beaucoup de chez nous le, parce que bah, le défilé de mode c'est dehors quoi. Je veux bien m'habiller toute seule chez moi mais. Heureusement que je fais des vidéos sur Youtube parce que sinon je genre jamais. Je suis étonnée de les avoir, elles sont d'une plutôt bonne qualité, hein. je suis assez étonnée. Shin, ça fait très longtemps que j'ai commandé dessus la dernière fois, d'ailleurs je te mettrai le lien parce que j'en ai fait une vidéo. Je suis étonnée de la qualité, comment c'est devenu, et euh, on n'a pas fini, hein, il y en a encore. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ça comme texture, c'est une texture très très très légère, elle est transparente, mais parfois ma foi c'est pas plus mal, ça la donne un peu plus fluide, et euh, je pense que ça peut donner très très bien avec un haut un peu en dentelle dessous ou n'importe je pense que si t'hésites à commander sur chine ou si t'es pas trop sûr de la qualité etc je peux te conseiller bah du coup cette collection daisy qui en plus est euh, inspiration coréenne et si tu regardes une vidéo je pense que c'est quelque chose qui t'intéresse donc là je pense que tu peux y aller alors j'ai pas pu tout tester évidemment mais à mon avis là tu peux y aller et tu verras je pense que tout est de bonne qualité donc ça c'est un très bon point je te conseille vraiment vraiment, et le reste je sais pas puisque tout ce qui est hors de cette collection il bah, y a le blazer qui du coup est comme ça et aussi la veste en jeans donc c'est un peu entre les deux par contre quand j'avais fait des hauls avant sur chine il y avait des choses bien, il y avait des choses moins bien donc à voir mais au moins si tu veux être plus ou moins sûre tu as la collection Daisy et nous on va essayer ça, et elle est hyper légère, elle est hyper classe, les motifs j'adore avec un petit peu de dentelle ça donne Parfait. Tu peux la, la styliser, genre je pense en mode chill, comme ça, mais même en mode chill, je trouve qu'elle relève un peu la tenue, ça donne un peu sérieux sans être sérieux. Les couleurs, le motif, tout. Suivant comment tu la portes et suivant comment tu la stylises, je pense que ça peut faire aussi à fond K-pop, Donc, je, franchement, je l'aime trop. Alors, elle est très légère, je m'attendais pas à l'avoir aussi légère que ça. Mais encore une fois, il y a tellement de possibilités de faire des looks avec et qualité incroyable. Je pensais pas que ça allait être en sans faute pour cette collection Daisy, mais. Merci à l'abonné qui me l'a fait découvrir d'ailleurs dans les commentaires d'une autre vidéo parce que je connaissais pas du tout. Je cherchais des pièces sur Chine et je trouvais pas des pièces qui faisaient vraiment style coréen. Mais là, genre merci. Et si jamais t'as envie de regarder d'autres hauls mode coréennes, j'ai cette playlist là qui est spécialement pour toi. Ou sinon tu peux regarder un autre de mes contenus. Allez, ciao